un nouveau sujet aujourd'hui qui est la prophétie. La prophétie, si on doit définir la prophétie, c'est un message transmis par Dieu à un individu pour une ou plusieurs personnes. Et la prophétie ne contredit jamais la parole des dieux qui est révélée dans les Écritures, donc la Bible. La Bible est la prophétie par excellence. Dans la Bible se trouvent de nombreuses prophéties. Il y a même de ce prophétie là qui ne se sont pas encore accomplies, dont on attend l'accomplissement. Et la prophétie prédit souvent l'avenir. Elle nous révèle des choses qu'on ignore, mais pas seulement. La prophétie enseigne. La prophétie nous explique les situations. Avant de continuer, on va lire dans les livres de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, 3 à 4. Et la Bible nous dit, « C'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes. » Les édifie, les exhorte, les console. 4 celui, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Ça, c'est le but même d'une prophétie. La prophétie, elle édifie, elle exhorte, elle console. C'est ça le but d'une prophétie. La prophétie, lorsqu'elle arrive, elle t'encourage. La prophétie t'apporte la paix, elle te pousse à la crainte de la parole des dieux. La prophétie ne vient pas là pour te faire peur. La prophétie ne vient pas pour t'apporter la terreur. Elle ne vient pas non, non plus pour te tourmenter. Oui, car il y a des prophéties qui viennent pour te tourmenter, mais ces prophéties-là ne viennent pas des dieux. Oui, il y a des prophéties d'origine satanique. Il y a des prophéties d'origine humaine. C'est pour cela que dans 1 Thessaloniciens 5, 20, jusqu'au 20e verset, la Bible nous dit ne méprisez pas les prophéties. Méprisez, ne négligez pas les prophéties. En d'autres termes. Mais sur, dans le verset 21 de la Bible, elle nous dit Mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Mais comment on va examiner cela En plus, plus tôt, j'ai dit que la prophétie ne contredisait jamais la parole des dieux. Et comme la prophétie ne doit pas contredire la parole des dieux, si on veut examiner la prophétie, on doit le comparer avec la parole des dieux, avec la Bible, avec ce qui est écrit dans la Bible. Mais pas seulement, il y a aussi le Saint-Esprit, car la prophétie vient avec le Saint-Esprit. C'est un don, on doit l'examiner le, avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui accorde le discernement. Vous savez, dans le livre de, de Actes 16, à partir du 16e verset, Paul et Silas se rendaient dans les lieux de culte. Et quand ils se rendaient, il y avait une femme, elle nous dit que la femme les suivait depuis plusieurs jours. Et cette femme prophétisait, elle disait de Paul et Silas que c'était des hommes des dieux, qu'ils étaient là pour annoncer la bonne voie du salut. Mais un peu plus bas la bulle, elle nous dit que Paul, fatigué, ordonnera l'esprit qui était à cette femme de sortir. Et pourtant cette femme-là disait de Paul et Silas que c'était des serviteurs de Dieu. C'était vrai qu'ils étaient là pour annoncer la bonne voie du salut. C'était vrai, mais le problème, c'était l'origine. Le problème, c'était l'origine, la provenance de la prophétie. Et Paul a su cela parce que Paul avait la connaissance de la parole, parce que Paul avait le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit lui a accordé le discernement pour voir que ce que cette femme disait ne venait pas de Dieu. La prophétie, c'est un don de Dieu. J'ai déjà encore plus loin pour vous dire que la prophétie, c'est une promesse. Car à deux, Dieu nous dit que dans les derniers jours, il répondra son esprit. Mais non seulement, il dit que vos fils et vos filles prophétiseront. C'est une promesse. Comme c'est une promesse, nous avons droit, parce qu'il nous l'a promis. Alors, aspirons au droit, de, aux don de prophétie. Désirons-le afin d'édifier l'Église, afin d'édifier le peuple de Dieu. Car nous allons au besoin. Que le Seigneur vous bénisse.